On obtient le droit de voter En Turquie Oui, les femmes turques ont le droit de vote avant nous. Ça fait quand même un petit peu mal au fion, ça, non Nous, c'est dix ans plus tard, 1944. Et attends, il va falloir attendre encore un an pour avoir le droit de l'exercer. 1945 Ma grand-mère a obtenu le droit de voter. Bon, elle, elle n'a jamais voté. Oh non mon grand-père voulait pas. Mais aujourd'hui, les femmes votent. Aujourd'hui, les filles, on a le pouvoir de choisir celui ou celui qui nous représentera.